Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on n'est pas sur un nid de frelons asiatiques, ni de frelons européens On est sur des guêpes germaniques dans un musée Voilà, je suis dans un musée près de Toulouse, euh, dans le village du Lerme Et vous allez voir que c'est un musée sympathique et euh, que des objets anciens Voilà, donc voilà, ouais, le musée Ce que je vais faire, comme c'est pas à côté, je vais préparer mes affaires commencer à m'habiller et marcher jusqu'au jusqu nid, et je vous montre tout ça. Allez, à de suite. Allez, c'est parti, on va aller euh, voir tout ça. En même temps, je vais vous faire une petite visite, visite de, du musée Rapidos. Allez, c'est parti Ancien, là. je vais vous montrer ça allez regardez on est au musée et que des objets anciens vous allez voir ça comme c'est magnifique j'en profite je vous fais profiter les dd regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ce puits Vous avez vu ça Franchement, c'est un super petit musée. On voit tous les trucs anciens et c'est vraiment cool. Regardez-moi ce bus. Pas magnifique voilà, C'est les bus de l'époque, ça. Et là, vous avez le propriétaire du musée avec son frère. Ça va, Bertrand Ça va, impeccable. Allez, on va attaquer ça Ça va, bon combat. <rire> regardez-moi. Je vous montre un peu hein, vite fait. Hein. On profite. Hein. Vous il y a plein d'objets, plein d'objets, plein d'objets partout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les DD ah je sais vous avez envie de voir les guettes, mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. En plus il est joli. Allez, on sa petite voiture de l'époque. mobilette. Allez, on va rentrer dans un, un bâtiment avant d'aller à l'autre. Regardez-moi comment c'est sympa ici. Des voiture ancienne de l'époque. arrivé on est bientôt arrivé voilà si vous êtes dans la région si vous avez un musée à visiter n'hésitez pas c'est de visiter le musée du Lerme. donc vous avez vu quand même ce musée ça, ça reste aussi quand même un lieu à risque pour des guêpes pour des frelons euh, ouais. donc il faut faire attention le était est arrivé sur la chaîne donc il est habitué. Allez, je vous montre vite fait le nid, on y arrive Vous avez vu le nid Donc là ce que je vais faire c'est que je vais fermer et euh, on va aller voir ça de plus près et on va l'attaquer. Allez c'est parti pour le combat. Allez on va aller voir ça de plus près. Allez. Voilà. Vous allez voir comment il est beau. Il est très, très, très, très beau. Bon, il y a un peu d'ombrage, c'est dommage. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, à la base, ils ont fait un nid dans le parpaing. Vous voyez Des fois, dans les espaces comme ça, il y a des petits et ils se mettent à l'intérieur du parpaing parce que c'est vide. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû commencer par faire ça. Et après, comme ben, il manquait de place, ben, ils ont fait une extension extérieure. Regardez-moi ce travail. Ça reste très, très, très, très, très beau. Comment il travaille ça là ça travaille de partout, de partout, partout. Allez, on va mettre un peu de produit. C'est de poser la, la GoPro quelque part. Voilà, on va creuser un peu Faut voir comment c'était à l'intérieur regardez moi c'est que de l'isolation hein. le trou il est là vous le voyez allez on va remettre le produit Ici. Partout, partout, partout. <rire> si on creuse vers le haut, c'est que de l'isolation. Il y a du monde, il y a du monde Donc c'est très très très très dangereux les, les nids comme ça, ça attaque Et ça pique vraiment fort Donc il faut faire vraiment attention, c'est vraiment des saloperies ces petites guêpes euh, Mais ils sont importants pour l'écosystème Mais quand ils se passent à des endroits comme ça, surtout dans un musée Il faut le traiter Allez, je finis de... Ben je finis de ranger, je vous reprends tout à l'heure Regardez, je crois qu'elle coin, s'est coincée le dard Elle s'est coincée le dard dans la GoPro Bon voilà les Dédés, là je suis en train de revenir à la voiture donc je vais vous dire que la, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu une petite visite du musée. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire, un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt les dédés. Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah Yeah.